bonjour bienvenue dans les histoires de l'au-delà des histoires qui ne se racontent pas euh, je fais des petits montages vidéo d'expériences de, paranormales euh, et si le sujet vous passionne vous pouvez toujours vous abonner euh, liker ou commenter c'est bon vous voulez euh, mais il se fait que ça va être euh, des vidéos en chaîne euh, ou qui, qui, qui sont constitués dans une playlist. Euh, C'est la sixième vidéo que je fais. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez toujours visionner les autres vidéos qu'il y a dans la playlist. Et euh, commenter, liker ou, ou, ou vous abonner si vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Voilà. Euh, ma petite histoire du jour, euh, pour faire suite à un ordre chronologique. Euh, mes parents m'ont déménagé de chambre euh, à l'époque c'était le bureau de mon père et, et comme mon père est parti de la maison euh, ma chambre est devenue son bureau euh, contrairement à la chambre que j'avais avant euh, elle a été réduite de un quart donc j'étais quand même pas mal serrée dans cette chambre j'avais même pas la possibilité de mettre un bureau pour étudier donc, euh, et j'étais toujours à l'étage, euh, donc ça veut dire que, étant donné que j'étais à l'étage et que j'étais la seule à être dans, éta dans cet étage, euh, la solitude elle commençait à peser et, euh, et mes amis, j'en euh, avais, mais on ne se contactait pas souvent, quoi. Euh, Et donc, j'étais tout le temps, à chaque fois que je montais les escaliers pour retrouver euh, mon lieu de vie je me sentais chaque fois emplie euh, par la solitude et désespérée euh, toujours à me poser un tas de questions comment je vais faire comment va être mon futur est-ce que ça va continuer comme ça est-ce est que ça s'arrêtera un jour enfin, je me posais toujours plein de questions et je commençais à développer un certain mal-être euh, et puis un jour euh, pendant mon sommeil Dans, dans, une, euh, dans une émotion de, de tristesse, euh, de, dé, de désespoir et voire même de désarroi, euh, je m'endors. Je m'endors. Et au, au plus je tombe dans mon sommeil, je suis entre semi-éveillée et, et en, entre, entre le sommeil et le rêve. Et euh, là je vais percevoir euh, une voix dans ma tête qui va me demander qui est mon ange gardien.